Bonjour à tous, je m'appelle Armel Timine. je suis thérapeute énergéticienne spécialisée dans la déprogrammation des mémoires cellulaires et karmiques. Et dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de la rentrée. On est au mois de septembre et c'est la rentrée pour tout le monde, pour les grands et les petits. C'est la reprise du travail, c'est... Euh, on a, je remarque en fait de manière collective que cette reprise rime avec la reprise du travail, ça rime avec la reprise des obligations, c'est moins d'apéro, moins les pieds dans l'eau, moins les amis ensemble. Alors forcément, vu comme ça, je comprends que cette reprise émet de la résistance pour tout le monde. Et effectivement, quand je discute un petit peu autour de moi, j'entends les personnes me dire « Ah oh là là, ça y est, c'est la rentrée ». Et je me suis posé la question ben, « Où est la joie ?»« Où est la joie dans cette reprise en réalité ?» et, et, et je vois des personnes qui aiment leur travail, bien entendu, mais je ne vois pas et je ne retrouve pas cette joie-là. Alors je me suis interrogée sur « Qu'est-ce qui fait que c'est comme ça ?»« Et comment pourrait-on faire autrement »« Qu'est-ce qui fait que c'est comme ça ?» C'est qu'en réalité, en effet, quand on voit que la rentrée rime avec « reprise du travail » et « reprise des obligations », je comprends bien que personne n'a envie d'y aller. Et je, et je vois qu'il y a vraiment un besoin d'équilibre entre le travail et les moments de tranquillité, de détente, des moments vacances que nous avons eus. Et en fait, moi j'ai grandi à Madagascar, et il y a une chose que j'ai remarquée là-bas dans mon pays, c'est qu'une fois qu'on a fini, et généralement dans les îles aussi, c'est qu'une fois qu'on a fini le travail, eh bien on est en vacances réellement. C'est-à-dire qu'ils ont cette qualité-là dans les îles, c'est qu'une fois qu'on avait fini de travailler, c'est qu'on s'amusait, on, on s'arrêtait complètement, c'est-à-dire que c'était les vacances, c'était la plage, on remettait nos tongs, euh, on, on invitait les amis, on était là en train de... c'était grillade, c'était les pieds dans l'eau. Dans les îles, ils ont vraiment ce, à la fois dans la même journée, euh, le travail et la détente et l'amusement et les vacances. Et c'était un mix et un combo ensemble. Et je pense que moi, être, ayant une âme insulaire, j'ai toujours voulu bah, revenir dans une île. Pourquoi Parce que c'est ça qui me plaît en fait. Mais la question que je me suis posée, c'est pourquoi est-ce que... Euh, bon, moi je vis en France, mais qu'est-ce qui fait que... Je ne retrouve pas ça ici et d'une manière un petit peu collective, un petit peu comme tout le monde, je me noie dans les, les obligations en effet. Et je n'arrive pas à reproduire cette journée où je suis à la fois au travail, où il y a à la fois boulot et farniente. Le travail se termine, c'est important de débrancher totalement. Comment faire La première chose que, que nous pouvons faire, par exemple, c'est de poser des rituels. Quand je finis mon travail, par exemple, ben, d'abord je change d'habit j'ai, je m'habille le matin pour aller au travail, j'ai ma journée de travail une fois que j'ai terminé, hop je change d'habit, je suis beaucoup plus relax, mais rien que de faire ça c'est déjà une façon de comme si on, on, on est dans autre chose, véritablement il y a aussi euh, le fait de, ok, je, je me prends une douche, je me prends un bain et ça, ça marque la coupure et, et en même temps en réalité, au-delà des rituels qu'on pose, il y a vraiment le fait de vivre cette ce moment farniente en conscience et aussi voir vraiment l'utilité et les bienfaits que cela nous apporte. C'est-à-dire qu'à l'instant où on s'est dit « Ok, j'ai fini mon travail, c'est important de prendre un instant, ne serait-ce qu'un instant de silence et de pouvoir se dire « Parlez-vous en fait à ce moment-là, de dire là, à cet instant, ça y est, je suis en vacances. » Je suis en vacances. C'est-à-dire que je suis en vacances tous les jours. Tous les jours, je travaille, c'est vrai je vais faire quelque chose que j'aime, je vous le souhaite tellement. Et en même temps, à partir de cet instant-là, la boucle est terminée pour le travail, que ça soit fini, que ça soit pas fini, mais à partir de cet instant-là, je suis en vacances. Ok, vous allez voir que quand vous allez vous le dire, il y, avait, il y aura vraiment une détente qui va se créer dans votre corps, mais c'est surtout que vous passez à un autre état d'esprit. Mais c'est important dans un tout premier temps de se le dire. Je suis en vacances. Alors, qu'est-ce que je vais faire de ce moment-là donc ok on ne sera pas toujours en période d'été on ne pourra pas toujours sortir ou la plage mais on peut l'investir d'une manière différente en réalité mais c'est un état d'esprit donc ici et maintenant qu'est-ce que j'ai envie de faire si j'étais en vacances tout simplement et vous allez ressentir ça à l'intérieur de vous et vous allez investir votre temps comme comme, comme, comme vous allez le ressentir c'est-à-dire et vous allez investir votre temps comme vous le désirez c'est-à-dire qu'on sort complètement de il faut que je dois mais plutôt qu'est-ce qui me qu'est-ce qui fait joie pour moi en cet instant et qui participe parce que je me sens en vacances en réalité et vous allez voir que ça va tout changer. Et il y a une dernière chose en fait qui est importante c'est du coup en réalité qu'est-ce qui compte vraiment c'est la qualité de cet instant que nous allons vivre. Tout est dans la conscience qu'on pose, dans la qualité de l'instant présent. Si mon intention, ici et maintenant, dans la qualité de l'instant que j'ai envie de vivre, est que je suis en mode vacances, je suis en mode farniente, détente, tout redescend et tout retombe. Et je me suis rendu compte que c'est cette conscience du « ici et maintenant » qui amène la qualité de cet instant-là et qui m'offre vraiment la possibilité de joindre les deux, de dire aujourd'hui en même temps je travaille et en même temps je m'autorise à être en vacances. Et c'est vraiment le mix des deux qui va participer à un équilibre, un mix des deux qui va me participer effectivement à travers cette détente, d'avoir, de, de me régénérer, de me redétendre et d'avoir une énergie nouvelle pour le travail, d'avoir une créativité nouvelle pour le travail. Voilà. Je souhaite et j'espère en tout cas que cette vidéo vous va vous animer à une nouvelle dynamique dans votre journée, une dynamique d'une journée qui sera beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus joyeuse, on va dire avec en même temps le travail, et je vous souhaite tellement un travail qui vous anime votre cœur, et en même temps cette, cette notion de, de s'autoriser à s'amuser, s'autoriser à se détendre, s'autoriser à des vacances. Donc une journée boulot farniente. Voilà. Si vous avez des questions, je reste à votre disposition, bien entendu. Je vous répondrai avec joie. Euh, pour toute information supplémentaire, la barre d'information est juste en bas. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo et dans la joie de vous voir. Au revoir